Mes chers collègues, bientôt quatre ans que le scandale du Dieselgate a éclaté. Au total, c'est plus de 30 millions de véhicules diesel qui polluaient plus que la limite autorisée. Ce Parlement même a créé une commission d'enquête, a fait des recommandations, toutes restées sans réponse. Et maintenant, on subit la pollution de l'air sans réagir on laisse les voitures poubelles sur nos routes, on laisse les consommateurs floués sans réparation. Et la Commission, plutôt que de répondre à ces urgences, préfère dire aux constructeurs « vous ne savez pas respecter les normes, pas grave, continuez de polluer, mais on rêve ». Ce qu'on demande, c'est de tirer les leçons du dieselgate et d'appliquer nos recommandations. Nous, on a choisi la santé des citoyens contre les intérêts des constructeurs. Et vous, pour qui vous roulez Alors, trêve de discours, désormais, place à l'action